Moi, je suis euh, apiculteur et je suis le responsable technique au niveau de ce centre. Ce que nous faisons comme activité, c'est la production bien sûr de miel et on, on accompagne les apiculteurs qui sont membres de Piré. Maintenant, nous allons euh, visiter le centre. C'est le centre apicole euh, Léon-Bror. Alors, il faut dire qu'à la création, notre ambition, c'était de promouvoir l'activité apicole. L'activité tendait à la disparition et on a réveillé les vieux apiculteurs. Notre objectif c'est d'accompagner les producteurs à partir de l'existant parce qu'ils ont un savoir-faire traditionnel qui n'est pas à négliger. Majoritairement les apiculteurs utilisent les riches traditionnels. L'inconvénient c'est que la récolte traditionnelle se fait à partir de la, de la paille. C'est fait au, au feu vif. Donc sa propre conséquence est la destruction massive des, des abeilles. L'amélioration consiste à utiliser à la place de la paille un outil moderne, l'enfumoire. Ça, c'est mieux que la, le massacre des abeilles. Comme nous leur offrons une possibilité de s'équiper en russe moderne qui facilite le travail. Alors, dans cette salle, ce miel est contrôlé au réfractomètre parce qu'un miel normal ne doit pas présenter des impuretés, Il doit avoir une teneur en eau en tout cas n'excédant pas 20% parce qu'au-delà, il y a des risques de fermentation. Vous avez euh, ici le coin de l'extraction ou de l'égouttage. Après extraction, les miels liquides sont transférés dans les maturateurs. Ici, euh, nous avons deux, deux agents là, qui sont chargés de nous produire euh, les, les supports des ruches. Ces bacs-là, c'est pour euh, recevoir de, de l'huile de vidange. Et comme ça, les termites, les insectes sont noyés. Alors, on est en train de préparer peut-être euh, des ruches euh, d'adam, une ruche d'adam en préparation. Ça, c'est les, les cadres de ruches à euh, cadre mobile comme ça. Ici, c'est l'atelier de fabrication du savon, le savon à la propolis. Ah, ça, c'est des blocs de, de, de cire purifiée. Avec les différents moules, on peut faire la bougie qu'on veut. « Wenpire » c'est en langue nationale morée qui signifie... Le don de Dieu, nous on profite des abeilles, donc c'est un don de Dieu. Dieu a partagé, a fait le partage, il dit bon vous allez évoluer dans l'apiculture, vous allez vivre de ça, c'est ce que nous vivons actuellement.